Toute particule a une source, car rien ne provient de rien, comme pour les montagnes et les cieux. Même le néant s'en souvient, loin des terres et rivières, un vide masquant l'univers, une tache noire dans les yeux. Chaque page blanche ancrée, abrite des merveilles concrets, très belles à voir au milieu, même ce qui est classé métaphore, au-delà des matières et corps, répond aux lois de la physique, discute la provenance de Dieu. Personne ne sait d'où il vient, même dans les écrits anciens. Personne ne connaît ses siens, je suis vivement curieux. Ceux qui lui obéissent et le craignent ne pourront partager son règne dans le plus grand royaume céleste formé par des cercles vicieux. Écrit autrement par les autres, la Bible, et les vôtres respectueux honnêtes et sérieux. Le rien ne provient de rien réfute la non provenance de Dieu puisque le créateur existe son précurseur l'est aussi un être abstrait ingénieux. Si le Dieu peut savoir tout, il n'a pas pu prévenir le feu, le sentiment de l'être de feu, rebelle, jaloux et furieux. Si le Dieu peut savoir tout, il n'a pas pu prévenir le feu, le sentiment de l'être de feu, rebelle, jaloux et furieux, rebelle, jaloux et furieux.